Salut les Rollistes et bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 27 août et le mot clé du jour est Faveur. Alors selon les jeux, elles n'ont pas toujours les mêmes noms, hein. dans Vampire ça va effectivement être Faveur, dans 1% on va appeler ça des dettes et dans d'autres jeux on n'aura pas forcément de nom, euh, de règles dédiées aux faveurs, euh, mais c'est lorsque l'un des personnages a un ascendant sur un autre, que ce soit un personnage non joueur sur un personnage joueur, l'inverse ou euh, même entre deux PNJ ou deux PJ. Euh, C'est un outil euh, narratif euh, qui, est, euh, qui est utile. Euh, je ne dirais pas qu'il est indispensable, parce que j'arrive très bien à jouer sans. Mais ça permet quand même euh, eh bien de, de savoir où on en est, de, de rééquilibrer les forces euh, dans, euh, dans l'environnement des, des personnages. Et les faveurs eh bien, oui, permettent également de, de garder un tracé euh, de, de, de qui est plus actif qu'un autre entre, entre deux PJ. Mais euh, surtout, ça va fournir aux MJ, avec les faveurs, euh, une forme d'ascendance que les PNJ peuvent avoir sur les personnages des joueurs et cette ascendance eh bien va permettre de, voilà, de, de réclamer des actions ou de, de, voilà, de demander aux personnages de faire des choses et ce sans qu'il y ait cette, cette espèce de, de, de volonté de tirer les personnages dans la direction du scénario euh, qui peut parfois voilà, se retrouver à être un petit peu capilotracté. On, on, on, voit les, on voit les fils qui tirent, qui tirent l'histoire et ça peut être un petit peu gênant pour, pour la suspension d'incrédulité euh, donc les, voilà, les faveurs que, que les PNJ ont avec les PJ eh bien, sont une, une bonne méthode pour faire levier sur l'histoire voilà ce que j'avais à vous dire sur l'outil que sont les faveurs c'est un outil narratif à utiliser avec parcimonie mais il ne faut pas se gêner euh, pour s'en servir et, euh, et, ga et garder cette ascendance sur les, sur les personnages des joueurs afin bah, voilà, de les entraîner dans la bonne direction, afin que, que la partie prenne, prenne la direction euh, que la table souhaite. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à la partager si elle vous a plu. On se retrouve demain pour la suite du RPG A Day. D'ici là, portez-vous bien, ne contractez pas trop de dettes. Ciao les rollistes